Parfois, l'écriture décimale de deux quotients ne permet pas de calculer exactement leur somme. C'est alors qu'il peut être nécessaire de savoir additionner deux quotients. Considérons l'exemple suivant deux tiers plus huit tiers. On remarque qu'aucun de ces deux nombres n'a d'écriture décimale exacte. Calculons donc leur somme avec leurs écritures fractionnaires. Par définition, deux tiers est le nombre qui multiplié par trois donne deux. De même, 8 tiers et le nombre qui est multiplié par 3 donne 8. Si on ajoute ces deux égalités membre à membre, on obtient cette nouvelle égalité. Il est possible de factoriser par 3 l'expression du membre de gauche, ce qui donne l'égalité suivante. Or, par définition d'un quotient, le nombre manquant dans l'égalité quelque chose fois 3 égale 2 plus 8 est le nombre 2 plus 8, le tout sur 3. Reprenons l'expression obtenue à la diapositive précédente on remarque que ces deux égalités sont identiques au premier facteur près, ce qui signifie que ces deux nombres sont égaux. On retiendra donc que pour additionner deux quotients de même dénominateur, il suffit de conserver leur dénominateur commun et d'ajouter leur numérateur.